je m'appelle Swann, je suis dans la restauration et j'ai 26 ans. Alors à la base j'en avais pas forcément envie et puis euh, j'avais pas mal d'argent de côté donc euh, quitte à ne rien faire avec, on m'a parlé d'immobilier et j'ai décidé de me lancer euh, dans l'investissement. Alors j'ai fait un peu d'investissement locatif par rapport à Du Bouche à oreille, j'ai une amie qui m'en a parlé. Et du coup je me suis renseigné, j'ai regardé leurs vidéos, leurs projets, tout ce qu'ils ont fait. Et euh, je voulais me lancer dans l'immobilier, mais j'avais pas envie de tout faire moi-même. Que ce soit trouver des artisans, trouver des architectes, tout vérifier, donc j'ai préféré faire appel à eux pour qu'ils s'occupent de tout ça à ma place. Oui très bien, ils sont même euh, on va dire.. Euh, Très gentil avec moi parce que ma banque a un peu plus euh, freiné la chose, mais eux euh, ils font vraiment tout pour euh, m'aider et pour que tout se passe bien. Alors, j'avais pas vraiment de critères de base euh, par rapport à ma recherche, je voulais juste que ce soit pas très loin de chez moi pour que je puisse y aller, que je puisse rencontrer euh, le chasseur, les artisans, tout ça. Mais sinon euh, c'était plus dans le studio pour que ça soit dans mes frais on va dire. Mais euh, j'avais pas de critères de base. Alors avec le chasseur, euh, ça s'est très bien passé parce que je suis, il me semble que c'était le premier ou le deuxième appartement qu'on a visité et on l'a direct validé tous les deux. Je pense que j'ai eu de la chance mais euh, il me semble que c'était le premier ou le deuxième et on l'a validé tout de suite. Mmh. Alors par rapport à ma relation avec l'architecte, c'est leur plateforme sur internet, donc dès que le bien a été trouvé, il a direct été mis en relation avec moi. Et là, de partir de là, il m'a proposé plusieurs plans de décoration. Et moi j'ai choisi ce que je préférais, si j'avais des changements à faire, je pouvais dire tout ce que je voulais. Et ils ont suivi mes directives et tout s'est très bien passé. Par rapport au suivi de travaux, alors euh, moi j'y suis pas beaucoup allé mais en fait toutes les, toutes les semaines, toutes les deux semaines, ils m'ont envoyé un récapitulatif eux-mêmes. Ils vont sur le chantier toutes les semaines et toutes les deux semaines ils me font des photos, des vidéos pour me montrer l'avancement des travaux et comment ça se passe. Alors je suis très satisfait du résultat final quand j'ai vu euh, on va dire l'appartement de base et la finalité c'est très très bien. Ils sont très professionnels. Euh, dès qu'on leur envoie, dès qu'on leur pose une question, ou qu'on a une demande, ils sont très actifs sur euh, sur euh, leur réponse Puis euh, moi je trouve qu'ils font du très bon travail et je sais très bien que ce n'était pas mon domaine que ce soit. Euh, rechercher un appart, décorer ou des travaux. Donc autant euh, appeler des gens qui savent faire ce qu'ils font et ça va beaucoup plus vite et on gagne beaucoup de temps. J'espère pouvoir en faire au moins un ou deux de plus. Après, seul le temps me le dira, mais voilà, c'est mon premier investissement et j'espère pouvoir en faire plusieurs à la suite. Euh, pour parler de mon premier assistement, bah, tout s'est très bien passé. Je, franchement, euh, ils ont été dans les temps, il n'y a pas eu de mauvaise surprise. Tout est allé vraiment du début à la fin. Donc euh, pourquoi pas recommencer quoi